Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un coloc La différence avec une journée d'études Est-ce que vous en avez rien à faire de tout ça Eh ben je vais quand même en parler. Salut Bienvenue dans ce nouveau vlog C'est un endroit où on a de la bouffe gratos. Sauf qu'on paye pour venir travailler, du coup c'est pas gratos. Donc en fait c'est un endroit où tu payes pour venir manger des trucs pas super bons, mais où tu payes très cher pour travailler. C'est beaucoup boire, il y a beaucoup manger pour rentabiliser... Ah bah ben c'est clair. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps parce que euh, j'ai essayé de tourner des trucs et puis le son ne marchait pas. des actions de médiation qui ont courbé. Ou alors j'ai essayé de tourner ça le soir quand je pouvais, mais en fait j'avais l'air mais tellement crevé. Sur les questions des... Comment dire Voilà tous les... Putain j'arrive pas à parler, tellement je suis crevé, l'horreur. Il est quelle heure là Putain, Il m'a pas 19 h Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un aspect de la recherche dont on parle peut-être un peu moins, qui est tout le côté communication, communiquer à l'oral sur ce qu'on fait, sur des résultats, des hypothèses, etc., dans le cadre d'événements bien précis, donc que sont les colloques, les journées d'études, les séminaires, et trucs comme ça. Le premier colloque que j'ai fait cette année, c'était en novembre à Metz, un colloque autour de la culture scientifique, médiation scientifique et tout, qui s'appelle Science and You. Donc c'était un colloque un peu particulier parce que ça mélangeait euh, colloque avec des chercheurs, donc colloque recherche et colloque professionnel. Vous connaissez le café des sciences Il était une petite... oui, pas très grande... Au bah, milieu de la médiation, il y avait à la fois des, des chargés de projet, des médiatrices, et puis aussi euh, des chercheuses, des scientifiques. Bah, L'enjeu, en fait, dans, dans ces colloques-là, il y a à la fois le côté réseau, comme dans tout milieu professionnel, hein, que les gens se rencontrent, se parlent et tout. Et après, chacun avait ses, ses intérêts. Moi, j'étais venue présenter un truc, euh, bah, pas toute seule, en fait. J'étais avec un copain qui s'appelle Kevin De Chechi, qui a fait aussi sa thèse sur l'esprit critique. Je le le de la ah euh... Et on venait présenter en fait, un travail collectif qu'on a fait au sein de l'association Efficience, parce qu'on a écrit une synthèse des recherches récentes autour de l'éducation à l'esprit critique. Donc c'était une commande d'une institution qui s'appelle l'école de la médiation. Donc nous, notre but, c'était de... Faire la pub en fait tout simplement de ce document, pour le diffuser, le valoriser pour que les gens sachent que ça existe. Il y avait aussi l'intérêt de, en quelque sorte, se positionner comme chercheur qui bosse sur ça en disant « Coucou, nous on présente un truc, donc ça veut dire qu'on travaille sur l'esprit critique, si vous cherchez des gens, on existe. » Donc ça c'est aussi un autre enjeu. Et puis aussi avoir un peu des, des retours aussi sur ce qu'on a fait, savoir si ça intéresse les gens ou pas. Vous vous demandez peut-être comment ça se met en place un colloque de ce genre. Donc en fait on va avoir un comité d'organisation qui va proposer un thème, une date, etc., et euh, ils vont diffuser l'appel. Si vous voulez participer, si vous avez des choses à raconter sur cette thématique, bah, envoyez-nous une proposition de communication. C'est un document où on explique euh, de quoi on va parler, et ensuite le comité d'organisation va juger si c'est euh, approprié ou pas, si ça a l'air robuste, si ça a l'air intéressant. Donc il faut un petit tri. Ensuite, euh, bah, on s'inscrit au colloque, donc là il faut payer. Souvent, c'est le laboratoire qui paye, donc en fait, c'est ça qui est un peu étonnant quand on n'est pas dans le monde de la recherche. Ben, on est les personnes qui parlent, mais on est aussi les personnes qui payent pour venir, on est à la fois le public et, euh, et intervenant. Bah, ben, eux, ils font faire, faire un programme où il y a à la fois ce qu'on appelle des conférences plénières, où il y a une personne qui est spécialiste d'un sujet, qui vont faire un truc pendant une heure pour faire un point sur ce thème devant un grand amphi. Et bien parce que si cette théorie du complot... Porte en elle une forme de critique, de critique peut-être même hypertrophiée de l'ordre social tel qu'il est et de ses dysfonctionnements, des injustices sociales. Elle propose, les théories du complot, en revanche, rarement de solutions alternatives ou de modes de régulation, d'organisation politique concurrente ou alternative. Et après, on a les sessions parallèles, où là, c'est des trucs plus courts, souvent 15 ou 20 minutes, où les gens bah, présentent les uns à la suite des autres euh, sur. Un sous-thème commun. En nous demandant comment on peut faire pour rendre les sciences et les techniques plus inclusives, pour ça je mène des travaux empiriques. Pour l'instant j'ai surtout travaillé avec des enfants et avec des jeunes, avec l'idée que c'est pendant l'enfance c'est pendant la jeunesse que vont se forger ces rapports aux sciences par les expériences qu'on va avoir, notamment de la culture scientifique. Nous, on nous a mis dans le sous-thème euh, esprit critique et méthode scientifique. On sentait que ça a beaucoup plu, que, que c'est un thème qui est un peu en vogue, parce qu'on a eu une salle comble avec même des gens assis par terre. Par terre quoi. Ça fait vraiment plaisir euh, parfois dans ces événements. C'est vrai que bah on présente et en fait il euh, y a quatre pleu pleu et c'est tout. C'est un peu dur de venir et de parler devant presque personne, mais ça arrive, ça m'est arrivé aussi. <rire> Le deuxième, c'était un colloque en avril à Florence, en Italie, euh, sur le thème des ressources éducatives, les manuels scolaires, euh, des logiciels pour apprendre, enfin ça peut être vraiment plein de trucs. Et ce qui est intéressant, là, c'était de croiser les perspectives d'un pays à l'autre, parce que bah, pour comprendre, par exemple, les manuels scolaires en histoire euh, en Islande, il bah, faut comprendre un petit peu l'Islande, en fait. Et donc forcément, là, c'était un colloque en anglais, et on était dans un lieu mais magnifique, c'était la chambre de commerce de Florence, et dans ce colloque-là, j'ai vraiment parlé de mon travail de recherche, enfin, une sous-partie qui était euh, qu'est-ce que les profs utilisent comme ressources quand ils veulent développer l'esprit critique des élèves ou euh, s'auto-former à l'esprit critique. Quand on a 15 minutes, on peut pas tout dire, donc faut sélectionner. C'était l'occasion de, de faire un week-end en Italie, donc ça c'est aussi la, vraiment, là, pour le coup, le côté euh, privilège des chercheurs. Et donc le troisième colloque que j'ai fait, c'est un colloque de didactique, qui est la discipline qui s'intéresse au phénomène denseignement apprentissage autour d'un un savoir en particulier. Parfois on considère que c'est un sous-domaine des sciences de l'éducation. Il y a aussi des gens en didactique qui disent Non, on fait pas partie des sciences de l'éducation, je vais pas rentrer dans, dans ce débat. Et là j'ai fait une communication sous un autre format. On nous a dit Bah si vous êtes en thèse, vous faites un poster. Là en fait va y avoir une salle où on va exposer tous les posters et après les gens viennent et puis euh, bah, ça permet d'être un support de discussion. Donc, je peux vous montrer mon poster parce que du coup je l'ai, parce que je sais que vous mourrez d'envie de voir à quoi ça ressemble. Je le sens au fond de vous, vous, vous osez pas, vous l'avouer à vous-même, mais c'est ça, c'est ça dont vous rêviez de, de, depuis six mois voilà c'est un poster je pense que vous êtes vraiment impressionné et vous vous rendez compte que là vous êtes vraiment vraiment au top de la science des choses qui sont même pas encore publiées et vous y avez accès là comme ça je cache je cache attention pas encore publié. Et un autre enjeu, particulièrement quand on est en doctorat, c'est aussi de rencontrer les personnes du domaine pour euh, bah, les voir en vrai, en gros, et, et que eux aussi puissent euh, nous connaître. Moi j'ai eu ça sur, sur ce poster où il y a une personne dont j'ai lu les articles qui est venu et que lui il me dise que, que j'avais une approche intéressante et qu'il avait hâte de lire ma thèse, et je fais « Oh mon dieu, trop bien, quoi. c'est trop cool euh, d'avoir ce, ce genre de retour ». Et puis c'est aussi là où on se sent euh, vraiment un peu intégré en fait, au milieu de la recherche, en particulier si après on veut continuer dans ce domaine, c'est important, en fait, euh, d'être intégré, de connaître les gens, que les gens nous connaissent. C'est un peu nos collègues, mais en même temps, c'est des gens qui sont potentiellement en situation de nous recruter plus tard. J'ai aussi fait des journées d'études, et donc il y en a une dont j'étais carrément dans l'organisation. Avec plusieurs doctorantes du laboratoire, on a créé une journée d'études. Et donc l'organisation de ce genre d'événement, c'est intéressant à faire parce que ça permet de, de comprendre le déroulé, parce que ça fait aussi partie en fait, du métier de chercheuse. Ça prend des mois parce que bah, d'abord, il faut proposer ce qu'on appelle un argumentaire où on dit, voilà, on va faire une journée sur tel thème avec tel axe, tel axe, tel axe, le diffuser, attendre que les gens envoient leurs propositions, enfin, créer un comité scientifique, envoyer les propositions, faire des allers-retours. Et après, il y a tous les aspects logistiques, réserver une salle, préparer du café. Enfin, tout bête, mais, mais ça prend du temps aussi. L'intérêt aussi d'organiser, c'est qu'on choisit le thème de la journée, donc on va choisir un thème qui nous plaît. Et donc nous, on a proposé éthique et numérique. L'autre journée d'étude, elle s'appelait Critique de l'esprit critique et elle avait été organisée suite à un groupe de réflexion dont je faisais partie. Donc on a eu des, des réunions en visio pendant plusieurs mois autour d'un rapport de l'éducation nationale qui est sorti sur l'éducation à l'esprit critique et qui soulevait bah, plein de questions plein d'interrogations, on a un petit peu analysé ce rapport et ça a donné lieu à cette journée d'études derrière qui était trop bien parce qu'elle croisait les disciplines, il y avait les gens en sciences de l'infocom sciences de l'éducation, sciences politiques sciences du langage, donc c'était vraiment intéressant pour ça ce que j'ai trouvé particulièrement chouette aussi c'est qu'on sentait pas trop les hiérarchies universitaires parce que bah, la recherche s'arrête un milieu très hiérarchisé où on sent que quand t'es doctorante t'es tout en bas, hein, et tout en haut on a les professeurs des universités, et là bah c'était sous forme de table ronde et tout le monde était un peu mélangé, peu importe les statuts. Ça arrive des événements où bah, c'est un petit peu... Les doctorants ils font leur truc de leur côté, hein, et puis les, les vrais chercheurs titulaires, on les écoute sérieusement. Et évidemment, après, il y avait le fond aussi qui, moi, m'intéressait particulièrement, vu que c'était vraiment en lien avec mon sujet. Ouais, trop bien, trop bien Donc voilà, c'était un petit peu mon panorama, un peu de, de, des communications, journées d'études, machin, que j'ai fait ces, ces derniers mois. Ça explique aussi pourquoi j'étais bien occupée. J'avais aussi une mission d'enseignement, comme on dit. En gros, je, donc, je donnais des cours. Et j'en profite d'ailleurs pour dire merci à toutes les personnes qui ont commenté sur, sur les autres vlogs. Ça fait, ça fait vraiment plaisir. Donc que ce soit pour me donner des idées de, bah, de thèmes que vous aimeriez que j'aborde, parce que... En fait, comme moi je suis dedans, j'arrive pas forcément à savoir ce qui bah, les thèmes qui intéressent les gens qui connaissent rien à la recherche en fait je sais pas trop et merci aussi aux personnes qui me proposaient de me mettre en contact avec des enseignants, j'ai réussi à m'organiser là c'est bon j'ai fini cet aspect là mais ça reste euh, très gentil de se proposer donc euh, merci beaucoup, euh, sinon bah, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner tout ça, euh, mettre des pouces en l'air parce que là en fait j'ai un rythme de publication qui ne va pas du tout en fait je me dis par rapport à, aux logiques algorithmiques de Youtube je suis en train de, de tuer ma propre chaîne toute seule, je vais essayer de peut-être faire d'autres vlogs pendant l'été, donc je rentre en rédaction de ma thèse donc je vais aussi être bien occupée pour ça, donc ça se trouve en fait j'aurai quand même pas le temps, je ne sais pas. En tout cas j'espère que vous allez passer un bel été, et euh, à bientôt, peut-être j'espère